Hello, bienvenue dans le lab, épisode numéro 2, la thermoformage On le fait... Le thermoformage, à pas confondre avec le thermo-fromage, c'est une technique très simple qui consiste à prendre un matériau, le plus souvent du plastique, mais ça pourrait être du métal, du verre, même du cuir ou des textiles, de le ramollir avec la chaleur, de profiter du moment où il est malléable, de le mettre en forme sur un moule et on attend qu'il refroidisse et qu'il garde sa forme. Maintenant la question qui se pose c'est comment fait-on pour que notre matériau épouse la forme de notre moule Principalement, il y a deux solutions, en sachant qu'il faut retirer l'air entre le matériau et le moule. Première solution, on peut aspirer l'air à l'aide d'une table d'aspiration, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième solution, on pousse notre matériau sur le moule à l'aide d'air comprimé. Vous vous en doutez, le thermoformage c'est une technique qui est utilisée très couramment dans l'industrie, que ce soit dans l'automobile, l'agroalimentaire, euh, le design packaging, enfin euh, c'est voilà. La plupart du temps, quand vous voyez quelque chose en plastique, il y a de fortes chances qu'elle a été thermomoulée. Maintenant qu'on a vu un petit peu la théorie, on peut passer à la pratique. Je vous montre comment on peut faire ça à la maison avec une simple boîte en bois, un aspirateur et un petit four. Ok, voilà la thermoformeuse le cadre où on va attacher notre matériau ici une feuille de plastique PETG de 0,3 mm et la table d'aspiration donc c'est une simple boîte en bois avec la face du haut qui est percée et puis une entrée pour l'aspirateur donc du coup bah, on branche l'aspirateur un aspirateur classique euh, d'atelier hein. ça marche aussi avec un aspirateur euh, d'appartement par contre si vous prévoyez de faire ça régulièrement je vous conseille vivement d'investir dans une pompe à vide parce que sinon l'aspirateur, il va pas tenir très longtemps Première étape, on va fixer notre feuille de plastique sur notre cadre à l'aide de paperclip Très important, on va fixer la feuille, n'oubliez pas d'enlever les protections de chaque côté s'il y en a un on centre la feuille sur le cadre et on met trois petits clips de chaque côté a la base le cadre il était prévu en deux parties, simplement c'était pas pratique du tout pour centrer sur la boîte. Du coup euh, je pense que je referai une vidéo avec une version améliorée avec un système de glissaire. Mais bon, voilà, on reverra ça plus tard. Voilà, notre cadre est prêt. Deuxième étape, mise en place des objets sur la boîte. Voilà bon, une clé, une petite pince et puis une autre clé. Troisième partie, on enfourne le cadre avec la feuille vers le bas. J'ai mis à 185 degrés, en général ça prend 2 minutes quand le four est chaud, on se revoit tout de suite. Ok, je crois qu'on est bon, on allume l'aspirateur et on y va. Et voilà un magnifique moule de nos trois objets. Alors, ça, c'est le problème qu'on peut avoir avec des objets qui sont un petit peu arrondis ou qui ont des. Euh, c'est qu'on n'arrive pas bien à les démouler. Du coup, on pète le moule. Mais là, on s'en sort. Et voilà. Alors je suis désolé si on voit pas très très bien à la caméra. Mais ça brille, je ne suis pas un champion de la lumière. Sur ce moule, on voit trois choses qu'on aimerait éviter. La première, c'est les petites plissures qu'on peut remarquer ici et ici. Alors ça, vous pouvez travailler directement après le moulage avec un fun ou un décapeur thermique. Éventuellement, avec un outil ou un chiffon, venir essayer de lisser la partie qui est plissée. La deuxième chose, c'est le pattern qui est dû au trou de la table. Alors ça, c'est très simple, on va simplement poser notre objet sur une surface lisse. Ici, une petite planchette de bois. Et la troisième chose, c'est qu'on aimerait se faciliter le démoulage sur des objets comme la pince qui passent des courbes et qui pourrait être emprisonné dans le moule. La technique elle est très simple, c'est une technique bien connue par les sculpteurs. On va simplement combler les trous avec de la pâte à modeler. Allez, c'est parti Alors voilà, c'est un peu grossier, mais ça montre l'idée. Le but, vous l'avez compris, c'est que le plastique ne puisse pas passer sous la pièce et l'emprisonner. Fais un petit test On va commencer par dégager toute la pâte à modeler Voilà Alors évidemment c'est chaud donc euh, plastique contre plastique euh, ça colle un peu Allons-y à mettre de bourrin hein, Parce que ça veut pas ça veut pas C'est encore décollé décoller là avec la tulle On va On de faire passer un peu d'air en fait entre la pièce ah, ça vient, ça vient, ça vient. voilà un démoulage difficile mais enfin on n'a pas cassé le moule J'aurais dû y penser avant, mais pour se faciliter le démoulage, il existe des produits pour ça. On les trouve en forme liquide, en crème ou en poudre. Pouchure d'étoiles On badigeonne notre objet avant le moulage et puis ben voilà, ça évite que ça colle. Et voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous. Euh, et moi, je vous laisse sur un timelapse de la confection de ces petites pièces en chocolat. Voilà, à plus